Ouais, bonjour, moi je m'appelle Guétan, j'ai 26 ans, j'ai actuellement réalisé une première colocation suite au conseil que j'ai pu retrouver dans la formation ici de Stéphane. Avant j'avais pu investir en location nue et je me suis retrouvé devant un bien où je me posais énormément de questions, à savoir est-ce que ce serait pas vraiment intéressant de pouvoir le passer en colocation dans le but d'avoir un beau cash-flow, une belle rentabilité et d'optimiser un bien que j'avais déjà repéré à l'avance, à savoir une maison avec 4 chambres. Alors, je pense que le gros avantage, c'est que euh, là, on sent que la formation, euh, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur du vécu. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut retrouver dans des livres. Et donc, moi, ça m'a permis de confirmer certaines intuitions que j'avais eues. Et au contraire, de me donner toutes des petites idées, aussi bien sur le fond, de comment ça fonctionne, et de comment tout mettre en place, et tout ça, que de me dire, bah, tiens, ces petits détails-là, mis l'un à la suite de l'autre, peuvent faire réellement la différence sur un bien qui et peut-être lui en colocation, mais qui ne marche pas forcément, qui ne performe pas super bien, à un bien duquel on tire le maximum de potentiel. Je pense que c'est ça le gros avantage, aussi bien par une vue fort large de comment appréhender la colocation en règle générale, peu importe l'endroit, et peu importe le lieu, le bâtiment, mais encore plus vis-à-vis -vis de conseils très précis à mettre en œuvre, et à me, à me dire, tiens, ça c'est vraiment la procédure que je veux, moi, mettre en place dans mon cas et qui va fonctionner. Ouais. Je pense qu'au niveau euh, du message, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'il est... Que il est... Il laisse place à l'innovation personnelle et à les idées qu'on peut avoir, mais il est quand même assez euh, droit et direct, donc ce qui permet de ne pas avoir de mauvaises interprétations et de directement savoir, et d'avoir les idées claires, dans le sens de qu'est-ce que je vais appliquer réellement dans mon bien pour que ça cartonne. Génial. Merci beaucoup, en tout cas.